Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, gagner 1500 euros par jour en bourse, est-ce que ça vous intéresse J'imagine que si vous regardez cette, cette vidéo, vous êtes intéressé. Alors, est-ce que c'est possible Eh bien, oui, c'est tout à fait possible. À partir du moment où vous avez un capital de 50 000 euros et que vous faites 3 de gains par jour, eh bien, vous arriverez à faire 1500 euros de gains par jour. Donc, Comment faire Eh bien, bien sûr, il faut avoir une bonne méthode de trading, comme par exemple ma méthode de scalping, avec laquelle, moi, je donne comme objectif à mes étudiants de faire entre 1 et 3 de gains par jour. Donc 1%, ça fait 500 euros, 3%, ça fait 1500 euros. Vous pouvez parfois faire plus certains jours. Maintenant, bien sûr, on ne va pas risquer euh, en bourse un capital de 50 000 euros si on n'a pas déjà euh, au moins quelques mois d'expérience, voire quelques années. Donc, 1 à 3% de gains par jour, 1 ou 3% de gains par jour qui vous font 1500 euros, ok, c'est bien avec un capital de 50 000 euros, mais vous pouvez bien sûr commencer avec un plus petit capital. Donc avec 5 000 euros, vous allez faire 150 euros par jour, ce qui est déjà pas mal. Vous allez prendre de l'assurance et petit à petit, vous pourrez ainsi trader un plus gros capital. Bien sûr, la première étape, c'est 1, un, d'avoir une bonne méthode. Que vous allez tester sur un compte de démonstration. Un compte de démonstration de 50 000 euros si vous le voulez Mais après lorsque vous passerez en réel, moi je vous conseille de commencer avec un compte de 5 000 euros ou 10 000 euros avant de tout de suite risquer 50 000 euros parce que psychologiquement lorsque vous allez passer d'un compte de démonstration à un compte réel, eh bien ça, il faut voir si le déclic se fait sans problème. Donc euh, c'est tout à fait possible, il y a même des traders qui gagnent beaucoup plus euh, tous les jours. Mais euh, disons que si vous gagnez 1500 euros par jour, je pense que c'est déjà pas mal et que ça va intéresser un grand nombre d'entre vous. Donc cherchez la méthode qui vous convient, que ce soit ma méthode ou une autre méthode. Vous pouvez euh, acheter différentes méthodes de trading et chercher vraiment celle euh, qui vous convient le mieux. Il n'est pas nécessaire de dépenser des, des milliers d'euros pour trouver une méthode efficace. Si vous voyez le prix de, de mes formations, vous voyez euh, que ce n'est pas très cher et que vous pouvez les tester euh, très rapidement. Il ne faut pas des jours pour apprendre euh, cette méthode et vous pouvez la mettre en pratique directement. Je parle de ma méthode euh, au scalping et vous arriverez à faire euh, très rapidement euh, des essais avec cette méthode. Vous pouvez le faire avec un compte de 50 000 euros en démo, je vous, je vous conseille de le faire. Vous allez voir qu'on peut gagner en quelques secondes euh, des, des très belles sommes quand même. Donc euh, je vous invite à faire ça et ça vous permettra de voir que réellement on peut euh, arriver à de très bons résultats, que vous soyez sur un compte démo ou un compte réel, financièrement ça va représenter la même chose au niveau de vos gains, la différence c'est en virtuel c'est bien sûr de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser mais que vous ne perdrez pas non plus. Donc je vous conseille euh, de suivre euh, cette méthode de toute manière, d'abord tester en démo, et après quand vous aurez, vous aurez pris de l'assurance pendant quelques semaines ou quelques mois, à ce moment-là vous pouvez passer en réel. Mais euh, essayez de trouver une méthode euh, ou plusieurs méthodes qui vous permettront de mettre au point votre propre méthode avec laquelle vous allez prendre de l'assurance et entrer dans plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois sur un compte démo, vous allez prendre cette assurance qui vous permettra de passer en réel et de gagner donc euh, ces sommes qui sont quand même jolies, 1500 euros par, par jour, je pense que c'est pas mal. Il euh, y en a beaucoup qui doivent travailler à un mois euh, pour arriver à ces résultats. Donc je vous invite à, à suivre ce conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh c'est le moment. Cliquez ici en dessous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo.